Un, hein alors il nous faut un tachanka obligatoire Tachanka Tachanka Classe. Ah, ouais Glace il est trop bien et one shot dans la tête Tu va faire couper le pied du coup ça pique oh, Tu t'es fait couper le pied Ouais j'ai plus de pied Pour quelle raison Mascard Que j'ai pas fini mon assiette <rire> Les gars oh putain. Ah bah on en connaît un qui a terminé son assiette <rire> Ah il est beau Alors oh, il faudra qu'il m'explique pourquoi il, pour il a du miel collé sur le dos <rire> ou, de, ou, ou du cérumen Faut voir vous tournez là. Ah oh c'est moi un, un coton tige qui s'est transformé. <rire> Alors là, le conseil que je peux vous donner, c'est de les sniper pour l'instant. C'est pas de la c'est du humaine. Parce que humaine. en gros, si tu veux, euh, quand ils te repèrent à. les zombies, euh, ils deviennent, euh, deviennent durs à tuer. Hop, les petites têtes. Et, euh, oh, et dans chaque oh. mission, il y, y a une sorte de alpha qui les maîtrise, eux. qui maîtrise ah ouais. les zombies. Et ah il y a ouais. aussi un Weber si vous voulez faire des grillades. Ah oh, putain, il y en a un là-bas. Allez, des allez, on prend qui veut une saucisse, une petite chipolata Venez on fait qu'un un zombie Ceux avec du sérumène là ils ont l'air goûtus Ils ont l'air goûtus <rire> Là bas, Et... va là bas, allez go Parce que moi on est perdus oh Quoi Y'a beaucoup de gens Putain. là Et y'a l'alpha aussi là-haut si vous voulez regarder Les gars pourquoi euh, on est pas dans King Kong L'alpha il fait pas mal, euh, vous lui faites pas mal en face de lui C'est que dans le dos, dans la tache rouge qu'il a J'ai H, hein, je peux lui lancer des bons gros trucs dans sa gueule allez, Ah, poses, ah bah il est a... rentré dans le bâtiment Ah c'est chiant <rire> <rire> il a cassé le mur. Alors c'est pour votre colis les gars. Il y a le livreur qui est pas content. Oh putain. Oh là oh ai là. Oh non. J'ai raté. Ah dommage. J'ai fait bobo. Il me pose dessus. Oh, essaye de le collier. mettre dans mon dos. Ah oh, c'était le bon moment. Pour... Euh, la prochaine fois qu'il se cogne, essaye de lui mettre une petite charge en de. En ah merde. Pas mal. Moi je, pour... euh, moi je il le trouve, trouve beau, hein le mode franchement. Ouais ouais. On peut pas faire des galipettes? Les gars on peut pas... De... Oh oh, oh, oh, oh, oh Vous avez vu comment j'ai volé OUI Non oh. Quoi Quand il te met un jetpack, coup mon pote Pourquoi on n'a pas de jetpack t'as dit <rire> <Ouais>. <rire> Allez il est mort oh OUI Je ferme ou pas Bah vas-y oui fallait pas Ouais <rire> C'est bon on est bloqué Un Sérumen Ah bah voilà Bon on se boit une petite bière on y va Ah <rire> je l'ai tué avec l'explosion Mais vous en vrai c'est des grenades vivantes qui peuvent nous aider hein les Sérumen ah Ils jouent tout seul <rire> Fight Oaks. Pourquoi tu viens pas avec nous Parce que j'ai oublié ma tourelle J'en ai fait... Oh j'ai fait exploser un monsieur J'arrive, j'arrive les gars Wouah Sérumen Tiens je te donne un compte tige Mascard il dort il Eh est... hey, Mascard meilleur pour se remettre d'une soirée mais trois jours <rire> Non mais là je suis bien là <rire> <rire> Alors soit il dort, soit, <rire> soit il est complètement pété. Oh il y a les machines J'aimais trop ces trucs là Ouais <rire> J'étais un gros pigeon Tu sais les machines à bonbons il faut les bonbons oh ils font un toboggan après il, il a siage là termite Putain il est grave BG termite Oh choqué déçu oh, je vais mourir. Euh, L'alpha c'est celui qui a la couronne là il les rend plus fort, faut lui mettre des têtes Oh là, il m'a craché la Il m'a craché un molar à la gueule, oui Je lui mets des grosses explosions dans sa gueule Hop là il est mort. T'as tué l'alpha Bah ouais Mais t'es trop chaud Et Pourquoi j'ai plus le son du jeu Ah, ah c'est bon c'est revenu bon. Ah c'est reparti Ah c'est bon c'est revenu Et ça s'en Ça, être... ça revient OUANO nous oh, Allez ouais. Euh... Oh là ah ah, est bon. ah ah mort ah, la société ah, bah, voilà. patriarcale Oh y en a un il a fait un salto arrière Je pose du coup ouais. On doit protéger la charge J'ai peur Oh putain ah. ils ont détruit la charge J'y arrive pas cette mission elle est trop dure Non ah. oh, mais pousse oh. tout ah. Y'a un gros tas ah ah ah ah ah Sauter! Wow. Y'a la grosse aussi qui piège! Tu vas vers qui? M Mascard! Il est bientôt mort, il est bientôt mort! Oh wow. Qu'est-ce qu'il oh, fait là? Son dos, son dos, son Ah, bien vu les mecs! Elle est pas Oh, bien vu! Ah, je me transforme! Ça, ça fait du bien! De quoi? Allo. Que je rate? Non, de. <rire> Allez les gars! Les écorchants de la suite dans les idées ils sont capables détruire les murs et les barricades pour vous atteindre. Temporaire le, le shoot d'adrénaline de Finca et à se non, remettre non. quand on est blessé, stabiliser la main pour réduire. Et... Ah c'est la fin là, c'est la dernière mission je pense. Ouais. Tu penses Bah, bah tiens, hein. je pose la Parce dernière moi, charge. Je... Ok. Parce que moi là j'ai une goal les go, mecs. Là-haut. Ça sent pas bon les gars <rire> Ça dure combien de temps euh, cette assaut Une minute, une minute. On n'a plus qu'une minute à tenir. Ah ça va, ça va une minute. Easy hein. Phytox Les gars Pourquoi t'es parti Phytox Parce que. Parce que a besoin d'aide Vous êtes les niveaux zombies, on est mieux là y en a moins Oh NON Oh non On était tellement loin Je vais pas reprendre glace par contre, parce que à la fin quand même c'est dur d'avoir que un fusil d'assaut, que un fusil sniper. C'est moi. Bah oui mais à part que tout le monde se voit soit au milieu. Ah d'accord. Bah tiens on regarde Paradise. Pas mal l'hôtel 4 étoiles. C'est glauque ça, c'est très très glauque Ah oh, y'a un mec qui est tombé Oh yes regarde, oh, yes, yes. allez J'aime trop la kill quand tu peux prendre son pic et le tuer avec Nous allons barricader ici Il y a, On a 6 trucs de heal hein, si jamais Ah ouais t'es ga gavé bien là Fightox. Termites là-bas T'as besoin d'aide ou pas Ça va Fightox, ouais Attends, Ah ouais j'ai besoin J'ai besoin, besoin ouais C'est bon c'est bon, bon. Non, Mais C'est super long à protéger Ah c'est bon j'en ai un Ah non, ah non mais en fait... fait le rond autour Ah ouais trop stylé <rire> derrière derrière derrière non les tu sais euh, la piègeuse c'est un peu les taupes dans les jeux que t'avais quand t'étais petit oh, il y en a non, deux nul. derrière genre zéro putain, genre deux. putain mais elle <rire> va s'amuser à faire quoi là là waouh <rire> il est nul <rire> eh, t'es mort au premier truc t'es trop nul le point faible repérer il un est point là faible. là <rire> on avait fait la même blague. Allez on monte les... Il y a, escaliers. Y a des barricades là-bas les gars. Non ils peuvent arriver ici, euh, ici par là. Hahaha. <rire> il y a enfermé Mascard. Ça sent pas bon les gars. Ah, a quel bruit, My il dit ça. Ils ont pété un mur qu'on aurait clairement dû défendre. Je vous, euh, vous savez où elle est, la piègeuse là Ouais, elle est là. Ah Non putain, il t'a oh, J'ai tué, j'ai tué, j'ai tué. derrière toi tué, Mascard Aïe, oh ah, les problèmes. Il lui soigne toi 18 secondes Les gars tenez les 3 secondes on s'en fout de moi là c'est bon C'est bon C'est compliqué là Putain c'est tendu hein ce jeu ça me tend Les gars j'ai éternué regardez sur le sol Ok Il tirera tu... à prendre rendez-vous chez le médecin parce que là Là il faut Alors, où le... Eh on y a plein des qui... Non je suis pas, la pas la malade oh Regardez, regardez oh c'est archi C'est des cafards Piégeuse, deux piégeuses Les gars, les gars, j'ai éclaté un bouton Ah, vous allez ah, faire toutes ah, les blagues C'est encore ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. ah je crois qu'il y a touché, ah je On envoie les, en les renforts, on envoie les renforts En coordonnées X, 22, Z, 32 Ah Ah Couper l'envie! Oh Devinez, il y a notre ami, les gars! Oooooh! Oh, salut! les Bébert! Il m'aime bien! Oula, oula! Ah oui, prête. il t'aime vraiment bien! <rire> oh, attends! Oh, oui, regardez! <rire> mais mais non. je l'ai cut! Mais tu peux pas le cut par contre hein. oh, quand? Oh, wow il est pas couché! C'est slow si le, le, le tu pas mais Tu peux le cut! Tu peux hit... ah, bon, heureusement que ça le <rire> one-shot <voit> <rire> pas! Regarde, viens! Bébert, t'es une victime! Viens, je t'ai dit! Allez, venez, on le termine au couteau! What Ah euh, oui Allez il va me foncer dessus là bébère Bébère C'est qui Go Go, go, go, go, viens Voilà Oh C'est trop stylé Quand <rire> tu le tues C'est archi stylé quand tu le tues Wouah t'as, salut T'es une sale gueule Eh hey, On a tué un alpha au couteau les mecs Faut rejoindre Yager les gars On va jouer avec Yager Au oh, pire on hein. laisse Franchement Ouais Ouais j'ai pas trop envie de mourir Ah oh, mais... y'a un zizi vert Qui a un sourire. Hein ah ouais Oh Yager il est là ah. Mais non Ah non Non c'est juste un mec mort <rire> <rire> Mais c'est termite Les gars c'est termite Mais non c'est pas termite Ah pas termite euh... C'est ouais, Castle Ouais Castle Mais il est noir bande de con hein. Mais il est noir là, noire, là hein. Ah bon tu fais toi tu, re tu rentres, <rire> rentres dans de dans une partie privée là Mascard il fait trop le fou <rire> Bon attendez on va fermer quand même parce- Eh <rire> hey, Castel tu vas nous aider à rejoindre Ah bah non t'es mort <rire> <rire> <I'm there. rire> Comme par hasard, le noir qui meurt en oh, premier! Y'a Yager sur le chemin de ce qu'on a vu! Ah hey mort. merde, t'as raison! Ah. ah bah alors, what the fuck? Pourquoi la vidéo elle a été annulée par Youtube? <rire> ouais, dis donc, euh, propos raciste quoi! Y'en a, a, a, a ils vont penser qu'on dit la vérité en plus! Ouais, y'en a qui vont penser qu'on est sérieux, pardon! Ouais, mais est, ce est qui n'est pas du tout vrai! <rire> si! On est plein! <rire> Nous sommes totalement d'humeur joviale! Je lui ai sa jambe et après je l'ai tué. Oh <rire> Trop bien ce jeu. Trop bien ce jeu. Gros sadique. <rire> J'ai pété sa jambe et tout. Est-ce qu'il y a ça, mais pour les vrais humains Ah, on ah, m'a craché, craché dessus encore. On m'a craché dessus. Je vais me mettre safe. Oh, pardon. Mmh. J'ai. Bah voilà. Bah voilà. Ah bah bravo, bah, Euh J'ai plus de balles, hein, par contre. Faut vraiment trouver un truc. Non hein. plus, je n'ai plus beaucoup. Vas-y. Je cherche. Oh, nice. Ah, de manière, on a tout ici. Ah, on peut même faire de la muscu si on va un peu s'échauffer avant d'aller buter du monstre. Allez let's go Faut que je saute. Qui Ouais. Sécurisé. Ah mais c'est Jagger Ah oui c'est Jagger. Il s'est fait bouffer la. Ça va pas Jagger il a les yeux tout rouges il s'est fait bouffer la bite L'image elle est trop nulle. Ouais c'est ce que j'allais dire, il s'est fait bouffer la. Il a les yeux tout rouges. Dans un mauvais état Il hein. fait l'hélico l'hélico quoi. Comme magic, quoi, sur, quoi euh... Comme magic sur. Comme Magic sur. Sur mon your Prince. ouais, voilà. Il va bien, il a dit. Non. Euh... Allez, c'est bon, on peut, on peut y aller. Les gars, <rire> je vais bien. Bien, on doit tout faire pour pustule. lui. Il y a une pustule, les gars. Il y a pustule, il a dit. Les gars, il y a un choléra là. Oh putain, j'ai eu un zombie. Oh, il y a encore une, euh, une meuf là. Elles sont pas mal, hein. <rire> Elles sont elles ont, elles ont des petits Aïe, abdos. Euh, oh, Calme-toi. Elles ont moi. des petits abdos. Ça, euh. ça se voit, elles faisaient du fitness. Ah, oui. Ah, oui. Oh, on a gagné. Oui. oui. Bah, c'était plus facile par rapport. À... Ouais, l'autre elle était hyper dure les gars. Oh. Allez Allez J'espère que c'est pas Yager qui conduit. Et là il y a un gros mec qui nous qui nous défonce là, qui hein, qui charge. Est-ce que c'est vous <rire> qui tenez le Yager Oui. Non c'était moi. Bah franchement il est pas mal hein ce mode de jeu. Il est bien taffé ouais. je trouve. Ah je suis le premier ouais. <rire> les, les zombies sont bien, franchement, le fait, les différents ouais. types.